Vous ressortez maintenant les dents couleur principale, métaux. Vous sélectionnez assis noir brossé. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur métalliser. Vous restez 4 secondes sans rien valider. Vous ressortez. Et encore, vous allez sur emblème de cou. Vous appliquez, vous ressortez. Vous retournez sur couleur principale, menu des couleurs nacrées. Vous allez sélectionner la teinte orange vif. Vous appliquez, vous ressortez, vous allez sur crew, couleur de crew, vous validez, vous ressortez. Et voilà. Vous avez désormais la teinte Braised Charcoal sur votre carrosserie. We'll be